Mm hmm. Allez stop les points, attention mesdames et messieurs l'annonce des rôles, pour un rôle pas folichon, un simple villageois, un sœur, un salvateur, un loup-garou. Mmh. Pas mal, vraiment pas mal. Ah, bah enfin, ouais. coucou, Yo. Oh, voilà. oui, euh, en gros, j'aimerais que tu signes ça. Ouais, pour mon petit frère. Je <rire> <rire> <rire> euh, fais euh, signe, je ou... vais aussi le faire signer à The Guild. Ok, ok, attends. Euh. La petite fille là elle, elle a pas des TNT à mettre Eh hey, comment, regarde ton bonhomme <rire> Merde ma pioche Qu'est-ce qu'il a Il lui a fait quoi Comment il s'appelle Non il a Il a tu peux prendre la D'accord d'accord d'accord T'approche pas T'as le Covid <rire> <rire> Bon mec on joue comment T'as combien de vie euh, euh, Je suis 9 coeurs là Ok passe moi un coeur comme ça on prégame tous les deux, j'ai moins 3 coeurs Merci T'es quoi Je suis simple Moi aussi oui, <rire> la, belle <ref. rire> la belle ref Ah, ah ici, hein. Alors ouais c'est ici, c'est sûr c'est ici par contre <rire> Ah <rire> euh, <c 'est> <rire> Après là on est beaucoup Là, là, ça, va se là ça va se taper là <rire> Euh, je crois que je connais le montreur. Vas-y, dis, parce que moi, moi j'ai. Je suppose que c'est pas Henri. Non, non, non. C'est pas lui Non, non. Parce que tout à l'heure on était au zéro et euh, il y a eu les non, greux, non, et il s'est écarté instant. Moi j'ai deux personnes en tête et je pense avoir la personne. Par rapport à la personne que je pense, c'est mon C'est l'équation Ouais. Ah, oui, c'est possible, il était avec nous au zéro euh, le non, premier greux. Oui, oui, c'est l'équation. Ouais, qu'est-ce qu'il y a J'ai compris! Putain, fais gaffe, y'a gaffe là-bas. Ouh C'est là. ici. Si. <rire> merde, <en> fait, merde. <rire> je peux rassurer, on est dans la de toi. Moi j'ai confiance en toi. Oh du coup, je reste pourquoi à côté. Ouais, tu as confiance en moi. Ouais, comme ça tu pourras avoir confiance en moi après. Mais pourquoi tu as confiance en moi du coup? Parce que j'ai trouvé ton rôle. J'ai croisé les informations et c'était pas très compliqué. Vas-y, donne-moi ton information, <rire> fais-moi en part. Alors, je sais qui est le montreur. De 1. C'est qui C'est. Mais après Ok, de 2. Et il est infecté. Uh -huh. Parce qu'il y a eu deux greux, mais il était avec une seule personne. Et, <rire> et il m'a dit chéri, mais méchant. Et ben, il y a eu deux greux. Ok. Bah Yugo eu deux gars là, il était tout seul avec ouais. Shérim je crois. Bah peut-être y'avait un mec qui traînait pas très loin. En tout cas, si nous si est méchant, moi je suis chaud pour quand même me tenter Shérim. Euh Nowhere certainement méchant aussi. Mm. Et euh, Genjax est sûrement très méchant également. Ok ok. Je pense. Mm. Casse-toi et ne reviens plus jamais. Il est full cramé, casse-toi. Ah mais je sais, je sais. J'ai tué. T'as euh... beaucoup de gap ah merde Bah casse-toi il ne revient plus jamais Vas-y je retourne T'avais raison ah, okay. Guillaume De quoi Oh Oui. Hmm. Mais pourquoi personne m'a suivi Je suis ouais, démité tu veux, tu, veux, tu veux que je t'en donne un autre du coup Bah vas-y bah, Moi bon, si tu veux j'en ai plein des méchants là je prends hein ça Vas-y vas-y Attends viens on va Pierre on se balade viens de nuit, au pire. Au pire, je meurs. Je meurs, je meurs, je meurs <rire> de nuit Non mais non mais gros, tu veux te fait ouais. peur là Ah bah... Moi je pense que... faut qu'on trouve Genji Axe. On saute Genji Genji, Genji. Tu penses la pomme d'arruine méchant aussi Je sais pas, gros, j'en ai, ai strictement qu'une idée. pas de colo. là Non, mais tu vas plus voir la game du tout. <rire> il y a une dormeur, il y a une dormeur Ouais, je sais. je suis sûr de nuit là Non, mais attends, mais si t'es LG, je suis dans la merde là Ouais, ouais de ouf. Ok. Si t'es LG, je suis dans la merde moi. Bah, je suis pas, pas LG du coup. <rire> coup. Mais t'as vu, regarde, il a perle sans se défendre. Hein T'as dit quoi Guillaume, il est revenu là bah justement c'est Guillaume fait. Guillaume il est revenu là quand qu'est-ce que tu fais là T'es le garou Non, voilà, merci, j'aimerais bien la garder. Parce que j'ai la absolument laisse. pas confiance du coup en toi là, comme il est mais, revenu. Mais gros, non non non, attends, attends. Enfin, par contre tu utilises pas mes arguments pour m'accuser moi-même. Après frérot, j'ai vraiment. c'est moi qui ai vraiment attaqué quoi en fait, je vais vraiment sauter dessus. Toi t'étais vraiment. Ah oui derrière, non mais. Donc, euh... Oui mais je t'aurais attaqué tout de suite si j'étais euh, LG non, je pense pas. Gil il s'est passé un truc très marrant quoi. <rire> on a attaqué Genjax avec Gil et du coup, bah à un moment, je dis bah, oh, bah il est parti, du coup, tu t'es pas LG, mais s'il si est LG, je suis dans la merde quoi. Et ouais. Genjax est revenu. Oh, est un peu de... Ah bah, on est en train de dire la même chose <rire> bah, voilà. On est en train de dire la même chose des deux côtés ah, non, non, non. Oh voilà Et voilà. après, peut-être qu'il a fait ça pour nous embrouiller aussi. Hein. Bah, il, ent... il nous a peut-être. En... Tu penses qu'il m'a entendu mais vous étiez que tous les deux Franchement les gars, entre vous deux il y a forcément un peu d'appui je pense Vous êtes en train de le tuer Ouais genre trop méchant Ah oui c'est chéri. Mais il est... y a un mec en plus. Il y a que Colwet qui les oh le pauvre Parce que je voulais des ficelles Il est parti, il est parti Il est parti, il est parti Quoi? Attends, y'a quelqu'un qui dit ça? Moi j'ai fight, ouais. quest ce que le quiz Du coup, les faux, ils sont partis où? En fait, on va juste demander aux gens s'ils connaissent des loups et on les tue, c'est tout. Non, mais moi j'en connais, j'en connais. Vas-y, vas-y, j'ai Ah bah, bichard. Ah bah, tout le monde en fait, on est mort. C'est qui qui m'a tapé là? Il t'a boosté. Vous êtes des génies. Ok, retournez-y, retournez-y avant qu'il vous crame. retournez avant avant qu'il vous crame, vite, vite. Surtout pour avoir les gaps, ouais. Coucou! Ça, ça va? Pour les morts ou pas bah ouais, apparemment il y a des morts. Excellent. Je sais pas qui c'est juste. Je pense pas qu'être prêtresse. Je vois tous les morts. Hein? Je pense pas qu'être prêtresse. Je vois tous les morts. Ah bah, excellent ça. <rire> <rire> tu <'es pas rire> veux <rire> T'es passé à côté du stuff quoi Ah oh là. la Regé Barre-toi, barre-toi la pomme, barre-toi, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Barrez-vous. <rire> Barrez Barrez-vous. Cassez-vous. Oui. Bah J'ai un coeur, cassez-vous. Et... Cassez-vous, vous êtes trop en plus. Ouais, t'inquiète, je me défends. Laissez-moi lui parler, je le connais depuis <rire> euh, pourquoi Il charge pour TNG. Non, non. ça On Non, non. Non, non. En plus, tu te non, défends non, pas non. là, c'est chelou. Non, c'est moi et c'est pas mon fixe. Ah oui, merde. C'est son téléphone, c'est. C'est. D'accord. Bah, les gars, je me fais saucer, hein. C'est gratuit, c'est gratuit. Qui Vous êtes tous loups, vous êtes tous vous êtes des es que as pas Bichard, Bichard, non Les mecs, vous êtes des mères. Ah. Du coup on est, est tous copains. Ah yes. Il rejoint ah oui. notre camp. Oui. Ouais Ouais, ouais. Ah bah t'es. Vas-y on va leur niquer le on, le oui, on va leur t'inquiète, Oui t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, on va le défoncer. T'inquiète, pas de problème. Non mais là il a disparu <rire> mon reuf C'est euh, pas la pile. T'es en couple hein, on est d'accord Bah non Pourquoi <rire> je suis en couple Ah c'est pas en couple Bah non Ok, bah du coup ok Bah je vais... Pas grave. Les, gars, les gars, les gars, les gars Ils sont là Ils sont là Ils sont là Faut tout ça les gars ah, ouais. Tous les loups ils sont là et ils sont 850 Et je vais tout faire. Euh... Ah, bon, je Ouais, l'heure On est trop est juste là. Il faut juste qu'il y en a qui fight pas Aïe ouais. Ah Allez, y arrive, moi Ok Cherim y Y'a qui avec moi oh, Merci pour le kebab non, Nanox! Non! non oui, C'est-ce que NON <rire> Oh je suis désolé moi, vas-y Vas-y je cours je Cour, cours, cours cours cours cours cours cours Ils sont que deux jérim Ils sont que deux ils sont que deux C'est quoi ton bail Je comprends pas. C'est quoi ton bail Attends, t'es Pas LGB mon rêve. Si, si, si, si. J'avais 4 coeurs en plus. Il y a marqué. Attends, il y a Attends, je t'envoie un script. L'autre solitaire. Il y a bien. T'es solitaire. T'es solitaire. Mais t'étais solitaire. T'étais pas LGB. T'étais solitaire. Ouais, ok, ok, ok. Bon, bah vas-y. Je suis désolé, mais c'est pas ça C'est pas ça, Mais bon, mais là. Oui, bah oui, mais je crois il la Mais balance un quoi. Peu presse, hein. Bah oui Combo taille T'es sur chérie Ils sont deux, ils sont deux Mort Oh bah oui d'accord Oh là là, il s'est fait drop en 2-2 lui Oh <rire> c'est le bad putain oh, oh, oh. Finalement j'ai bien, euh... euh... bien dit de le dire Non <rire> T'as Il a le GP Fatou Oh non je suis. Oh, Oh j'ai mis une flèche Attends je vais chercher oui. stuff ouais. T'as des gaps euh, Plein mec Mec j'en ai une <rire> Mec je t'ai passé tellement de dons T'es <rire> oui. passé à combien, combien de fois à côté de la mort En vrai au plus bas où je suis descendu c'est 3 h et demi. Ah ouais mais t'es lgb Non Ouais non Ouais Comment Coleman Ça va bah, Ça va et toi ah, oh, Du coup, du coup lgb c'est Fatou Ouais c'est Fatou Ils viennent le tuer là de la... On a récupéré stuff il vient de tuer un mec là Ok Du coup bon on saute Fatou et on a gagné mais le couple est pas mort Si le couple est mort. Ah ok ok. Ah ouais Ok ok. Bon bah C'était. Attends je vais remonter. Non si si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais t'inquiète. Ah bah voilà il est là, c'est bon. On a gagné, c'est fini. Oh bah c'est Voilà voilà voilà. Allez. Meurs pas, meurtre pas hein Je suis pas avec vous. Attendez, attendez, attendez, ils sont derrière, attendez Colman, t'es là ah oui. Ils sont là, ils sont là, hein Lui Ouais, ouais les lui, il est méchant. Tak, voilà, as Alaikum! Allez, voilà. <rire> Vas-y Désolé. Non, mais si tu sais que c'est la fin de ta game, euh, te bats pas, frère. Oh Oh, oh c'est un joueur top. C'est lui qui résout l'équation <rire> <rire> Ils sont là, ils sont là, ils yeah. sont là Shooter, shooter, shooter Shooter Ils ne doivent pas choper Tirez le stun. Ouais oui, bien sûr, tu team avec un villageois, hein. <rire> tu tues un Tu tues avec un village Oui bien sûr, mais le couple est mort C'est même lui qui nous l'a dit Oh vas-y, ça, pa ça passera jamais gros Il va falloir, il va falloir faire un lavage des cerveaux pour les table là bah, vraiment, Les gars, vraiment, il va falloir se concentrer dans tout hein, Parce que le couple n'est pas... fait Putain, putain, putain, putain, putain. Bah Et si, il est mort. Non, il est mort hein <rire> C'est toi qui as un Y'a la prêtresse ah, Il l'a pas vu Le n'est pas mort Si si, le couple est mort. Le couple, la cuisine, mort. la cuisine, le couple est mort. Le couple... Ah, c'est <rire> le gigabad là. Hein. Il est bientôt mort. Attends mais il est tard là un oh. peu, c'est l'heure de manger. Attends pour la Oui, oui, oui, mais bon. Ils vont se rendre compte de leur erreur, mais alors mon gars. Ils vont faire des on non Si si moi ça me dérange pas, bah c'est toujours les autorisés. Hein <rire> il nous non, a, mais, dit, non, déjà, il mais... a dit, Il m'a dit Il m'a dit le couple est mort J'ai fait Bah ouais il est mort Mais <rire> mec non mais propose-nous 5 secondes, il se prend quand même Non Kalman il connaît pas, c'est pas pareil. Non mais Coleman elle est ok mais bon l'autre quand même Quoi Fatou c'est le dernier on on est là Ah non il y a un Ok mais je propose le Slukiz alors C'est les deux qui sont en train de me taper Ils vont te tuer bro je te jure. Oh. c'est vrai hein. Non mais attends Fatou je te propose un... Non mais c'est trop tard C'est trop tard Un, un, je... un pierre-feuille-ciseaux Non mais arrêtez de le courser <rire> s'il accepte le pierre-feuille-ciseaux Pitié okay. Non mais c'est ouais. super pas cool <rire> Coleman on va gagner non, mais là va... tu rigoles un petit peu trop pour qu'on gagne réellement, je crois. Bah, si, on est LG enfin, on, a, si on, on est LG et on va gagner quoi. C'est juste trop marrant comme game. Il faut en avoir un, vas-y, vas-y, laisse les bon, faire. On va jouer à Pierre. Mais là, vous me tuez là. Non, non, non, non, non, non, non, non, Non, Non t'inquiète non, là. Pas du tout. faut que tu viennes m'aider, Coleman. Hein. Ils sont en couple, Coleman. Coleman, ils sont en couple. Donc que tu viennes m'aider, Coleman. Non, Coleman, Coleman, ne le crois pas, pas, pas, le crois pas, pas, pas, pas, le crois pas, pas, pas, le crois pas, pas, pas, pas. Il pas est LGB, il pas est LGB. Il est solitaire, il est solitaire, vrai, est il est solitaire. <rire> il est solitaire. Il est solitaire. Attention, chérie, il est derrière. Ouais, t'inquiète, je vois ça. Ouais. Faut venir m'aider m'aider. Coleman, par pitié à moi. Coleman, le y de Vas-y, Coleman, prête-toi.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 on a gagné ah, chérie Comment cela se fasse ah, bah, bah. <rire> Bravo <rire> Coleman, t'as gagné ah, C'est le... quoi là Il y a vraiment aucun c'est 1 pour